Le trou de balai, parfait. parfait! Ça putain de trou de fion là avec ses voix là, les voix de George en boucle là. Ah, ça y est, je craque! <rire> oh, c'est horrible! Vas-y, trace, trace. Je vais mettre, euh... Bah, non, non, non, oh c'est parti, oh la poupée, elle est partie. Ah, ouais. oh, je suis dans la merde, je suis dans une merde internationale. Mort putain de merde! Non, no attends, j'ai envie de voir ça de ton écran.